Dans cette vidéo on va parler de Apple et tout particulièrement des modèles M1 la puce qui a été annoncée par Apple pour équiper l'intégralité de tous ces Macs, que ce soit des fixes, que ce soit des portables, que ce soit des Mac mini, que ce soit les iPads. Et dans le casque VR en 2022 en fait il ne va rester que les iPhone et les Apple Watch qui ne vont pas être équipés de cette puce M1. Eh alors moi personnellement j'ai 36 ans et ça fait donc à peu près 30 ans que je peux pas blairer cette marque pour différentes raisons. Quand j'étais tout petit et que les Macs ça ressemblait à peu près à ça et eh bien ça plantait et je me faisais royalement engueuler donc déjà moi j'ai pas développé une affection pour la marque particulière. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel et j'ai fait 11 ans de différents services informatiques et eh bien tous les utilisateurs Mac c'est clairement les nouveaux petits chefs qui veulent imposer leur nouveau statut dans l'organigramme, qui qui sont pas spécialement plus doués avec l'informatique mais un petit chef ça a très peu de temps pour résoudre le problème et donc vous vous retrouvez avec des interventions plus difficiles dans lesquelles vous avez moins de temps avec les données d'un VIP sur lesquelles vous pouvez pas vous raté. Donc pareil, ça n'aide pas à développer une affection particulière pour la marque. Et puis moi, ce que j'aime depuis que je suis tout petit, en tout cas depuis que je suis rentré euh, au début du collège, c'est monter mes PC comme les grosses tours qui est là comme ça à côté de moi. Et là clairement, on n'est pas du côté Apple non plus. Pourquoi tu vas me faire chier pendant ma vidéo toi Mais je me rends compte qu'en 2020, et eh bien c'est l'un des sujets où ma rigidité de pensée technique de mon enfance est tombée parce qu'il y a eu des sujets important et euh, surtout il y a eu des nouvelles annonces qui ont un peu euh, chamboulé techniquement euh, le marché et c'est justement cette nouvelle puce m1 une puce tout en un Alors, il ne s'agit pas de faire une vidéo pour technique pour informaticien et pour geek avancé mais une vidéo euh, grand public de voir comment cette puce m1 elle va chambouler euh, le marché et pourquoi apple a raison de mettre la gomme et de mettre une pression comme ça n'a jamais été le cas sur le monde des PC et également sur le monde des tablettes où il était déjà euh, il régnait en maître avec l'iPad et là avec l'iPad équipé de cette puce M1, notamment dans son modèle avec le plus grand écran qui est de 12 pouces, 9 va euh, régner vraiment en maître avec le modèle le plus haut de gamme qui va être vraiment euh, difficile pour la concurrence de venir attaquer. Salut c'est Manu de, de Geek.fr. si tu es nouveau sur la chaîne et eh bien je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Tu peux également visiter la description, le petit triangle à côté du titre de la vidéo pour recevoir directement dans ta boîte mail mes meilleures astuces du tournage ou montage pour lancer ta chaîne YouTube plutôt pour le business. À savoir que cet iPad 12,9 est équipé de la même technologie de l'écran que vend Apple. Il n'y a plus qu'un seul modèle d'écran qui vaut plus de 5000 euros sans le pied. Le pied vaut 1100 euros je crois si vous voulez le rajouter, si vous voulez pas le fixer au mur ou acheter un bras articulé. Donc là on est dans la gamme Pro, super pro de niche et je vous raconte même pas le prix du dernier ordinateur fixe, j'exclus le Mac mini, hein, je ne parle pas du tout petit Mac mini, on parle des grosses tours que Apple fabrique encore, le Mac Pro où là on a des configurations titanesques pour des prix à la Apple. Pour l'anecdote juste les roulettes si vous voulez faire rouler la tour de l'ordinateur coûte 849 euros. Alors pourquoi cette puce M1, elle chamboule tout Et je voudrais me concentrer surtout sur l'aspect ordinateur portable, donc les MacBook Air et les MacBook Pro. Les MacBook Air, c'est les modèles qui sont plus fins, qui sont très légers. Et les MacBook Pro, c'est les systèmes avec plus de puissance, avec une ventilation qui peut à ce moment-là se déclencher, bien qu'a priori sur le MacBook version M1, ce soit suffisamment rare. Et ça, c'est très agréable. Et puis surtout, le M1 apporte un rapport puissance, autonomie que l'on n'a jamais vu alors sur des PC avec une autonomie pouvant aller jusqu'à des 19h presque 20 heures sur une utilisation déjà assez musclée évidemment si vous exportez des vidéos super grosses pendant euh, des heures et des heures vous allez quand même voir l'autonomie fondre mais clairement on n'a pas euh, de pc comme ça haut de gamme qui peut tenir autant euh, d'heures d'autonomie en travaillant dessus et puis c'est aussi finalement une simplification de la gamme même si c'est horrible de voir à quel prix euh, Apple vend toujours les options c'est à dire que vous avez une machine avec un prix d'appel où à ce moment là on pourrait même se dire Apple a baissé ses prix et ça devient vraiment très intéressant mais quand on creuse quand même on peut voir que les Mac et je parle encore sur l'ordinateur portable sont vendus en prix d'appel pour les modèles M1 avec seulement 8 Go de RAM et 256 Go de disque dur ce qui en 2021 est juste du pur foutage de gueule à la Apple et que les options pour gonfler ces capacités de votre machine se payent très très très cher, aux alentours de 230 euros je crois pour la RAM et je crois qu'on est à peu près pareil pour le disque dur et ça monte encore plus quand vous passez du 500 au 1000 et du 1000 au 2 Tera et la question que tu dois te poser c'est si tu comptes garder ton ordinateur portable 3, 4, 5 ans, est-ce que tu penses vraiment que dans 3, 4, 5 ans 8Go de RAM ce sera viable Pour moi la réponse est non, est pareil pour le disque dur de 256Go sauf si vraiment tu sors sur le net et tu stockes absolument rien en local mais pour moi tu peux considérer que le modèle 8 avec seulement 256 de disques durs, tu peux euh, déjà l'éliminer. Alors le M1, cette puce tout-en-un qui allie toute cette puissance de calcul, toute cette puissance graphique pour la productivité, pour les créateurs de contenu, il y a une énorme particularité, c'est que lorsqu'on change l'architecture, c'est un petit peu comme si on changeait de langue, ça va bouleverser tous les logiciels existants et, et ça va nécessiter de réécrire comme ça tous ces logiciels. Alors évidemment, tous les logiciels qui sont en interne chez Apple ont déjà été réécrits. Mais lorsqu'on parle de suite Adobe, de Photoshop, de Adobe Premiere, de DaVinci, de Affinity Photo, etc. etc., Eh bien, il va falloir pour les développeurs obligatoirement repasser, remettre les mains dans le code et rapidement sortir une nouvelle version du logiciel. Surtout quand Apple vous annonce, eh ben, sous deux ans mes cocos, absolument toutes mes machines seront équipées d'une puce comme ça M1. Et c'est ça qui met une énorme pression au monde parce que si les PC faisaient la même chose ce qui a déjà été tenté par le passé et même en 2012 avec les premières tablettes Surface qui ont été des produits complètement à part avec un Windows complètement à part et donc du coup tous les logiciels professionnels du marché et eh bien ne fonctionnaient absolument pas c'était un petit peu trop tôt niveau puissance ça n'apportait pas un gain de puissance niveau autonomie c'était pas mal mais c'était pas trop ça non plus bref le moment était plutôt mal choisi alors qu'Apple en lançant ça fin 2020, début 2021 suivant si on parle des euh, MacBook Air, des MacBook Pro donc pour les ordinateurs portables et puis euh, en avril 2021 pour les Mac mini, euh, les iMac avec maintenant un écran euh, tout fin et plein de nouvelles couleurs, euh, les iPads en version 11 pouces et en version euh, 12,9 pouces, et eh bien le timing est parfait, on est en pénurie mondiale pour lancer du nouveau matériel, pour assembler les choses, et à côté de ça, Apple met quasiment la même puce un peu partout. Et Tim Cook, le numéro un d'Apple, étant un logisticien, croyez-moi qu'avec la puissance financière et Tim Cook aux manettes, il ne risque pas d'avoir une pénurie de puces M1, et que Apple a bien joué son coup et met juste le monde PC, le nez dans son caca. Du coup, Intel, vous savez, c'est ceux qui fabriquent les Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9, même si vous avez plein de frics, ça existe, le Core i9. Les petites étiquettes que vous voyez sur vos ordinateurs portables ou vos ordinateurs fixes, eh bien, eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils nous produisent un petit peu le même produit, où chaque année, on rajoute plus un dans le nom sur la boîte, et puis la puissance, bon, bah, il y en a un petit peu plus. Quand vous avez un ordinateur fixe, tous les 1 ou 2 générations, eh bien, il faut changer la mémoire vive, faut changer la carte mère, faut changer tout ce qui va avec bref c'était vraiment problématique donc eux Intel ils vont vraiment pas bien ils ont jamais réussi à produire une puce pour le marché de la téléphonie mobile ou le marché de la tablette et donc là ils se sont fait rattraper d'une part sur le monde des ordinateurs fixes par leur concurrente toujours AMD qui revient vraiment en force et maintenant ils vont se faire défoncer par les puces que l'on appelle les puces ARM qui sont donc des puces que traditionnellement on voyait sur les téléphones mobiles, les tablettes, qu'on retrouve également sur les casques de réalité virtuelle hein, comme l'Oculus Quest 2 ici. Et donc ces puces avec tout en un qui vont vraiment être optimisées, qui vont dégager très très peu de chaleur, qui vont avoir énormément d'autonomie et on va retrouver comme ça un cocktail détonnant avec finalement très très peu de modèles pour faire quelque chose de suffisamment optimisé évidemment avec moins de Possibilité que Intel qui doit s'adresser avec 200 modèles pour Dell, 200 modèles pour HP, 200 modèles pour Asus, etc, etc. Où là, bah, chez Apple, on a beaucoup moins de possibilités et donc du coup, on a des choses beaucoup plus simples pour faire une transition presque en douceur et sans trop de bugs et a priori, là on n'est que quelques mois après le lancement des premières machines M1 et on a déjà des choses de très très stables pour la plupart des logiciels et les logiciels qui ne sont pas encore adapté à la puce M1, eh bien on utilise ce qu'on appelle une couche de virtualisation. Alors Apple l'a baptisé Rosetta 2 et a priori on a déjà pas mal d'applications qui n'ont pas encore été réencodées spécifiquement pour la puce M1 qui tournent déjà très correctement en utilisant comme ça Rosetta 2. Et donc on pourrait imaginer que le monde PC nous sorte la super puce comme ça tout en un en technologie ARM qui révolutionne l'autonomie avec un gain de puissance faramineuse et une super couche de virtualisation pour que toutes les applications et ainsi que tous les périphériques quand vous branchez une imprimante, un scanner, une webcam, tout ce passif énorme qu'on a dans le monde PC, encore plus dans le monde professionnel, soit fonctionnel et ne rame pas, voire même soit plus performant en utilisant cette couche de virtualisation mais je vois vraiment mal euh, comment euh, Microsoft arriverait à nous pondre ça avec intel en euh, très peu de temps donc je ne sais pas comment ça va tourner surtout qu'on pourrait avoir un autre acteur hein, qu'on voit pas trop mais qui est google qui propose quand même depuis maintenant un moment des chromebooks alors même si en france c'est pas euh, encore vraiment une alternative connue et on sait que Google développe un système d'exploitation à destination vraiment des ordinateurs hein, non pas seulement des téléphones ou des quelques tentatives de tablettes haut de gamme ou d'ordinateurs portables qui sont restés très confidentiels dans le milieu geek mais on pourrait avoir vraiment d'ici 5 ans d'ici 10 ans avec une génération qui aura grandi sur des systèmes d'exploitation de téléphones mobiles et de tablettes qui connaîtra beaucoup moins Windows et on pourrait avoir vraiment Google qui arrive Apple qui se développe et Windows qui se réduit qui se réduit qui se réduit sans doute Oublier, Linux avec des distributions Linux qui sont beaucoup plus accessibles pour le grand public. Je pense à Ubuntu, je pense à Linux Mint et euh, voir enfin le géant qu'on n'a jamais réussi à tomber à savoir Windows qui euh, on va pas se mentir en entreprise est encore une ultra ultra ultra majoritaire vraiment tomber de son piédestal d'autant plus si on lui retire le jeu vidéo avec l'avènement du cloud gaming c'est à dire que votre jeu vidéo ce n'est plus votre ordinateur qui le fait euh, tourner votre jeu vidéo il tourne quelque part sur internet et on vous envoie l'image soit par la fibre optique soit par la 5g et c'est vraiment vers ça que va tendre le jeu vidéo quel est l'intérêt que l'on stocke tous en local des dizaines de gigas pour le Fortnite, le Flight Simulator Quel est l'intérêt que tous les joueurs du monde téléchargent x centaines de gigas de patch tout le temps Donc la prochaine étape ce sera d'avoir finalement encore moins de puissance en local puisque cette puissance elle sera déportée chez les géants. Ça pose d'autres problèmes de confidentialité, ça pose d'autres problèmes que quand tu perdras internet tu perdras absolument tout mais c'est pourtant ce verset quoi on se dirige si tu penses que je suis trop pro microsoft windows je t'invite à aller voir ma vidéo sur microsoft qui m'a pris beaucoup de temps à faire qui est dans un style un petit peu particulier et euh, je pense que tu verras que je suis très critique avec le système d'exploitation que j'utilise je pense que comme tout produit ou toute marque il n'y a pas de produit parfait il y a un bon produit avec une bonne personne avec un bon besoin avec un bon budget et c'est aussi ce plaisir que j'ai à ne pas être dans l'écosystème apple bien que je concède que ça serait une décharge mentale énorme de me dire si je veux un super téléphone et eh bien quel est le meilleur téléphone de chez Apple bon bah il y en a qu'un c'est celui avec le dernier chiffre j'ai juste en gros la capacité de stockage et la couleur à choisir c'est d'un repos mental extraordinaire que j'aimerais pouvoir avoir simplement je ne l'ai pas et je pense que je ne l'aurai jamais et que pour moi acheter un téléphone ou acheter un ordinateur ça va être des jours des jours et des heures de choix de comparatifs, de vidéos mais finalement j'y prends quand même beaucoup de plaisir de faire le choix de me tromper parfois de renvoyer parfois, de revendre rapidement parfois et des fois de garder très longtemps du matériel que j'aime même s'il y a du meilleur matériel qui est sorti et apprendre parce que je pense que c'est ça la maturité technologique à euh, ne pas avoir le dernier cri même quand on en a les moyens. Donc clairement j'ai décidé maintenant d'être complètement laxiste avec les pro Apple, je n'essaye plus de les éclairer, de leur expliquer que tu aurais pu avoir mieux pour moins cher etc etc c'est peine perdue, j'ai essayé pendant des années, j'en ai converti quelques-uns mais franchement j'ai mieux à faire de mon temps et vous devriez en faire de même. Et si tu veux quand même essayer je te mets des liens dans la description avec une émission spéciale sur tout ce que Apple a raté depuis ses débuts. Elle est tellement longue qu'il y a deux parties ça te donnera du grain à moudre mais sache que même avec ça tu n'arriveras pas à empêcher quelqu'un qui a envie de claquer 1200 balles dans un iPhone haut de gamme alors qu'il n'en a absolument pas besoin que de toute façon il fait des photos absolument pourries, qui s'est pas cadré et qui fait que des contre-jours, mais euh, ces peines perdues euh, occupent ton temps euh, différemment et arrête de le perdre avec les gens comme ça. J'en ai trop perdu dans ma vie et c'est le seul conseil que je peux te donner. Je vous mets en commentaire une étude qui prouve que les fanboys qui sont obsédés par une marque avec lesquels vous pouvez vous fâcher sur les produits de la marque et bien ça fait intervenir les mêmes parties du cerveau qu'un fanatique religieux. Et pour la question vais-je acheter un ordinateur portable équipé d'une puce M1 Et bien la question est lancée, je pense que n'aurai pas de problème à me faire au système d'exploitation, je rentrerai pas dans l'écosystème Apple en achetant la montre et l'iPhone qui, qui vont avec l'iPad 12 9 serait aussi intéressant maintenant qu'il va être vendu avec un vrai clavier euh, vraiment résistant et pas juste une petite housse. Moi je déteste les, les claviers housse comme ça très très fins. Donc ça, ça pourrait être un appareil qui m'intéresse aussi également, surtout avec une taille de 13 pouces. Et maintenant que je monte mes vidéos avec DaVinci Resolve, a priori c'est bien compatible et ça se déroule bien avec les Mac M1. Je pense que je vais attendre les annonces en tout cas des modèles plus puissants des ordinateurs portables en 14 et en 16 pouces. On aura aussi les iMac avec les écrans 27 à 32 pouces. Ces machines seront probablement équipées d'un processeur M1 boosté, peut-être qu'il s'appellera M2, M1X, on sait pas trop. Il y a des premières fuites au moment où je tourne cette vidéo qui sont sur Twitter parce qu'un fournisseur d'Apple s'est fait euh, pirater et que Apple a un flingue sur la tempe de donnez nous 50 millions, sinon on balance tous les plans, tous les futurs projets euh, de Apple sur le net. Donc si ça se trouve, on va en savoir beaucoup plus trois jours après que je monte cette vidéo et puis j'aurai les boules. Et puis puis ce sera comme ça mais ce sera l'occasion d'en faire une autre ça va libérer plein d'ordinateurs portables première génération m1 sur le marché de l'occasion et je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet je referai une vidéo à ce moment là avec le produit largement testé en arrivant avec 25 30 ans d'utilisateurs windows si vous avez aimé ce format de vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter pour me dire si vous êtes dans la team PC, dans la team Mac, dans la team Linux. Dans la team, je fais tout avec mon téléphone mobile. Ciao